Et re à tous, enfin bonjour plutôt euh, à moi parce que je viens d'enchaîner la deuxième vidéo directement. Et eh bien bonjour à, toutes et à tous et tous, c'est Vince. On se retrouve pour l'Iron Man Challenge épisode 2. Nous sommes donc partis sur euh, une chamane Panda côté Alliance. Donc euh, je pourrais choisir ma faction, j'irai côté Alliance. Donc l'Iron Man Challenge, pour ceux qui nous rejoignent juste cette fois-ci, c'est euh, un challenge, enfin pour le coup sur World of Warcraft parce que je le fais sur World of Warcraft, où vous pouvez utiliser que des objets blancs et gris. Vous, les achetez, pas pour les, vous pouvez dans les grandes lignes les règles hein. pour les se marchands vous pouvez, pas être vous pouvez pas utiliser de consommables, vous pouvez pas utiliser d'équipement héritage, vous ne pouvez pas mourir... Donc voilà, c'est à peu près euh, ce qu'il faut retenir de les on ne peut pas mourir, pas d'objet héritage, euh, pas d'argent, on ne peut pas se transférer de PO, etc, on ne peut pas se transférer de stuff, on peut rien se tra transférer, et on peut équiper que des objets blancs ou gris, pas de vert, bleu... Euh... Après bleu c'est quoi Épique, bien entendu et légendaire, encore moins, si, si je joue un légendaire, c'est impossible d'ailleurs Je, je l'équiperai juste pour le faire Et donc on est reparti, on est reparti sur cette petite île des panda, Je suis arrêté 3, niveau 3, on commence niveau 3, je reprends directement, je fais pas de petite, Pas de transition, pas de machin, pas de choses, etc Si c'est vraiment trop long, si vraiment un truc trop long et relou On fera une transition, c'est pas... c'est pas on en fera pas du tout, donc voilà parce que je veux que vous voyez que je fais la chose de la manière la plus juste possible, sans tricherie, même si j'ai bien été tenté quand je suis tombé sur Sharon Panda, mais euh. Encore plus dans l'alliance, mais ça c'est un autre euh... détail. Du coup oui, je vous raconter dans la dernière vidéo, j'ai commencé World of Warcraft. Non, je me suis dit que j'ai commencé juste à avant, à la fin de BC, mais c'est pas vrai. J'ai fait euh, mes conneries sur serveur privé malheureusement pour moi. Il y a beaucoup de gens qui commencent sur le serveur privé, hein. je, je connais pas mal de monde qui, euh, qui ont commencé sur le privé Et euh, qui sont ensuite sur euh, sur le serveur officiel Parce que bien trop de bugs etc, euh, très peu de gens, euh, genre de choses euh, c'est désagréable Et, euh, et donc j'ai commencé sur le serveur privé, ABC J'ai joué mal, j'ai fait plein de bêtises, euh, tous mes fails etc Avant de me faire euh, un gros par rapport à moi sur, euh, sur officiel parce qu'il en avait marre de jouer avec euh, de jouer tout seul. Oh niveau 4, j'ai moi, bien ça. Et euh... Et donc me voilà aujourd'hui sur un Iron Man Challenge pour, euh, pour mes viewers. Pour mes viewers, effectivement, en espérant que ça vous plaise encore une fois. Après tant d'années à donner des sous à Blizzard, maintenant on peut donner des PO, ça c'est fat quand même. Pour ceux qui veulent savoir, euh, World of Warcraft est un jeu payant par mois Enfin, le jeu coûte aujourd'hui, en vrai, à l'époque Quand j'ai commencé à walk c'est officiel J'ai acheté tous les jeux ensemble, 80€ J'étais tout content, tout fier, machin, enfin En content les deux mois d'abord, il y avait toutes les extensions J'avais acheté le battle chest, euh, juste des deux premiers C'est que je toujours hein, pas de problème, je le garde bien trop précieux Et euh... Euh, l'extension plus deux mois de mois d'abos ça m'a coûté pas le somme de 90 euros. Maintenant, le jeu avec toutes les extensions coûte euh, 15 euros. Donc, vous achetez la boîte euh, jusque mob le chase jusqu'au mob coûte 10 euros parce qu'il y a des promos Noël, tout ça. Et, euh, et le jeu, l'extension de Rainor, coûte 5 euros. Donc, c'est vraiment entre guillemets euh, dérisoire par rapport à ce qu'on payait à l'époque. Par contre, le jeu est payant par mois en hein, 13 euros par mois. Si vous scrivez à l'abonnement mensuel normal, si pas, c'est. Euh... C'est 10€, euros... enfin, 10 euros par mois pendant 6 mois Donc voilà, c'est euh, juste le gros défaut de ce jeu hein. C'est euh, la abonnement et entre guillemets, sa euh, facilité pour ceux qui crachent dessus Et puis sur plein de choses, si vous allez voir sur les de toute façon, vous avez tous les défauts de World euh, bien entendu. Hein. Très bien connu de la scène euh, MMORPG, non De toute façon les gens n'aiment rien Mais on n'est pas là pour débattre ça Nous sommes là pour Tex, notre chabalette euh la brise, il faut attiser la flamme en utilisant la brise virevoltante Voilà qui est fait... What J'ai tellement peur quand je suis tombé contre des élites ou quoi Oui parce que ça existe encore En fait je fais ça aussi pour savoir si WoW est si facile que ça si on n'utilise pas tous les trucs d'héritage, des buffs de guide, les genres de choses qui te permettent de pex à une vitesse incroyable en ayant des dégâts monstrueux Dès le level 1, ça veut dire que j'aurais pas Raycoons non plus, donc je pourrais pas savoir combien, à combien j'en suis. À mon avis, y'a pas grand chose, de toute façon, comme je ne peux pas faire d'instance. ça serait cool. En fait, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais pour de vrai, ça serait faire une instance avec tous les gars qui font l'airman Man Challenge. Genre, on va 5 mecs qui font l'airman Challenge dans leur coin, et de temps en temps, on fait les instances ensemble, juste en galérant mort quoi, parce qu'on aura pas de stuff. Ah, mais non, parce qu'il y, y, y a une règle, on ne peut pas. Euh, choisir de spécialisation Je la trouve assez vache hein, parce que je trouve Enfin, je trouve que c'est pas possible de payer ce niveau maximum sans... Euh, utiliser de spécialisation, enfin surtout qu'en shaman, en fait, J'aurais quand même tous mes totems, etc. Donc, euh... ouais, je suis pas tombé sur la pire classe en vrai, je suis pas tombé sur la pire classe Parlons à le de feu ah, Attendez, j'ai pas mis le timer, bien dommage c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. On rajoutera deux minutes Pas la vidéo. Ah tiens. Parlez à mettre l'épée au sanctuaire de la lumière intérieure. Parce enfin, qu'à l'époque, euh... qu'est-ce que j'ai dire à l'époque oui, on n'avait pas euh, y... les règles, donc c'était pour 2012, on hein, a sorti le, le, Ironman challenge d'origine On pouvait pas utiliser la donne genre quest helper, etc Et euh, maintenant il est, euh, il est in intégré directement à WoW, donc euh, c'est assez dommage Bah vous voyez là, le petit pointeur qui peut du wallet, etc C'est assez dommage je trouve Pour, euh, juste pour le challenge, hein. sinon franchement croyez moi ça a, changé, ça a changé la vie quand il est sorti hein. Parce qu'à l'époque quest helper il y avait des flèches dans tous les sens, c'était vraiment dégueulasse pour ceux qui ont utilisé après ceux qui ont PEX sans Quest peur, franchement, euh, bon courage à vous. Hein. Vous étiez les gens courageux. Ça me retour d'ailleurs. Ce se retourne. petite se à On retourne. Mais trop mettre il vient donc là Donc j'ai fait partie de... Enfin j'ai pas fait de first kill machin, de down, euh, à l'époque de walk etc, j'ai joué seulement, enfin seulement entre guillemets euh, Je toujours joué avec des amis, je me suis toujours juste amusé sur le jeu, on a f... bon, à l'époque on a fait quand même euh... à l'époque 10 CCR. On était jusqu'au jusqu 11, jusqu'à Syndra Goza Heroic je pense je pense qu'on est tombé est une héroïque, mais LK était vraiment dur. LK était vraiment rarement très dur donc euh, c'était. Oh, eu... fuck pourquoi je fais pas de dégâts C'est toi les failles là. Oh putain, le mec il me met ma misère. Tiens, meurt. Voilà. Je vraiment les retirer 3600 de vie à coup de. <rire> Ça, il fait pas de dégâts non plus, mais. Je lui disais, on était jusqu'à Sinra Goza Heroic euh, qui était déjà bien balèze. Je trouve pour l'époque c'était déjà une, une très bonne perf. Hein. Et on a tombé le cas avant les, avant les nerfs. Euh, avant le nerf d'ICC, donc encore normal. Ceci était une assez bonne perf en soi. Bon après, voilà, on a toujours joué dans, dans, le, dans le carcan entre guillemets moyen, euh, moyen supérieur des joueurs. Jusqu'à euh, bah, jusqu dernièrement où euh, j'ai complètement lâché. Tout ce côté HL entre guillemets pour plus me focaliser sur le fun. Que ce soit d'ailleurs sur, euh, sur WoW ou sur d'autres jeux. En fait. Comme je disais dans la vidéo sur The Villain, je pense. je joué pas mal de, de, de différents mémos temps-ci bah, euh, juste bah, en, en solo en vrai. Juste pour voir ce que procurait le jeu en termes de. de contenu. Euh... Enfin moi j'aime bien tout ce qui est pexing, etc. Ça c'est un truc que, que tous les gens n'aiment pas et je comprends en même temps. Mais après pour moi le pexing fait vraiment partie, euh, partie intégrante du jeu. Euh, Qu'est-ce que je cherchais Et euh, c'est un contenu euh, C'est un, un contenu en soi le pexing, euh, c'est un truc que je, que je kiffe vraiment, enfin la manière dont, dont les développeurs ont mis des choses en place pour euh, bah pour vous. pour vous rendre tout ça agréable. Et euh, j'étais voir à gauche à droite et j'ai trouvé bah, j'ai réussi à m'amuser tout seul sur des mémoires que j'ai hein. D'ailleurs, c'est ce que veulent euh, les développeurs à l'heure actuelle. Hein. On Regardez wow, euh, le jeu est devenu beaucoup plus individualiste qu'il était à l'époque. Alors qu'il était déjà individualiste. Alors La passion selon, Z... selon Shen Zinsou. Yo tu as l'impression de vous suivre Eh bien, suis-moi, cher Yo. Euh, on va sauter par là, j'espère que tu peux descendre. Wouhou Ah merde, j'espère que j'ai ma roulade Sans spé. Après je vais recommencer à se hein, parce que... Ah mais non, euh, mes roulettes sont en moine, oh là là Mon loulou c'est niveau combien level 15, nice. Mon petit loulou Oui, euh, ancien l'esprit de feu Allons-y, allons rejoindre Euh... Rejoindre oh, qui j'en sais rien, on peut juste amener l'esprit jusqu'au temple qu'il y a au milieu de la colline. Un super grand temple. Franchement un panda, je pense que c'est la classe que j'aime enfin la race que j'aime le moins. Un panda. Sur World of Warcraft, jouer un panda. Oh là là. C'est pas grave, on va arriver. On est là pour, est là pour le challenge. J'ai quand même hâte de sortir de cette zone et commencer vraiment le. Le concret quoi. Bienvenue. Du... Il m'a filé un bouclard, nice. Le Putain, le je suis en train de. de je suis en train de, de, de pré-déprimer au en fait. Alors, on des nuages, machin, blabla, c'est par là. sous, sous. Mais oui! Et donc, je suis en train de vous dire qu'en fait, il y a moyen de s'amuser hein, sur les mémoires PG à l'heure actuelle, même les free to play. Faut arrêter de les prendre en mode. Euh... Oui, mais une fois HL! Euh... Une fois HL, c'est better win! Et bien, ne jouez pas HL! <rire> Changez. D'ailleurs, on va faire des vidéos avec mon euh, euh, très cher confrère euh, Zelk sur, euh, sur Deviden prochainement, vu qu'il est sorti le 10. Le 10 décembre, le 10 ou le 12 décembre Je pense qu'il sort le 10 en accès anticipé Et le 12 euh, pour le commun des mortels Et donc euh, après ça on fera euh, On fera une guilde, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le jeu Si vous avez envie de jouer avec nous On fera les donjons ensemble, etc. Les choses cool Les choses cool et sympathiques On fera du pvp aussi Parce que j'ai fait un peu de pvp sur des vilaines pendant la bêta Et je trouve ça vachement stylé Je vous disais dit que j'avais pas le droit de faire des bg Putain, j'ai pas le droit de faire des BG non plus, c'est horrible En fait j'ai le droit de, de aucun power-leveling en contre. Allons euh, récupérer la enfin cliquer sur le petit gong qui est là Merde, putain je trouve que mon grenouille quoi Hop, hop, hop, hop Hop là Nice Nice Prends toi un éclair dans la gueule, tombe Moli et créant. Et voilà, easy est pas Easy non, est easy. Bon, on est au début du jeu, hein. du coup c'est facile, c'est un peu un peu longuet etc C'est euh, normal Ça deviendra plus dur avec le temps hein. Bien entendu Bien entendu Genre, Je vole, tel Sur des milliers de temps. Euh. Comment descendre de ce truc déjà Oui là. Hop Oh non mais non Mais fuyez Les grues Je veux pas mourir Je suis qu'une petite grenouille. D'accord. Non mais non Non non non non non pas Non t'as pas le droit non, Nice. Hop! Tu te calmes, petite gruyon. Chut, es tu fais la main, viens là. Je vais voir la puissance du chaman comme. Oh non, mais non, pas en tant tu veux, en grenouille. Oh lui! trop en grenouille. C'est un scandale. Non non non non non non non non non. Et voilà et voilà. Bon, ah, il manque des des roseaux, quand même il manque deux. Faut passer entre les grues, putain. Ok ok, viens là. Elle est morte. Ah. Grâce à la puissance de mon chi, tu as tu as chuté. Non. Non Ah oh, c'est fini, nice enfin Petite musique euh, asiatique pour l'ambiance Parlez Parlez-le Tigre Blanc Je suis le tigre blanc Alors que visite Merci euh, je vais pas vous lire toutes les quêtes hein. je, si j'ai avez envie de les faire. C'est même que c'est vraiment de faire les quêtes du début. Vous pouvez euh, jouer à te gratuitement jusqu'au niveau 20. Et voilà comment faire venir des gens sur ce jeu. Qui n'a plus trop d'abonnés d'ailleurs donc faut, euh, faut enflouer les caisses de bizarre là parce que c'est un, un peu en galère en ce moment. On arrive dans la retraite de Liang qui va nous permettre de rendre notre quête. Au vieux Liang. Mais je suis pas encore parti, je viens de naître euh, à l'âge euh, adulte sur so là Je n'ai pas encore voyagé, très cher. Tu es bien gentil, mais. Mais non, pas encore. Perle du soleil. Ok, ok. Oh non, mais faut que j'arrête de sauter de hausse. Que... Putain. C'est là que les habitudes de. Euh... Le pex revient très vite, genre sauter n'importe où, on fout si on meurt, genre le truc. Je suis en train de leur arracher la tête là, trop fat. Je peux voir un autre sort s'il vous plaît. Putain, la de soin après, donc ça veut dire que je vais galérer avec mon éclair encore longtemps. Oh ah non, mais le mec est relou putain. Mais vas-y casse-toi avec ton tâche de merde, gros con. Vas-y dégage. Foire. Noble, mes fesses, t'étais noble, tu m'auras laissé Salaud Voilà, pèlerine, faut mettre un titre Oui, sont ensemble Ancien, bachelier, bûcheron, bûcheron, chercheuse directrice, marraine... Maître Brasseur, maître des traditions... Noble, professeur... La somnifuge... Que fais-je <rire> Faut que j'ai cherché une perle du soleil... Oh mais non j'ai pas fini de tuer les saloperies que le a... massacrer là avec son perso la con. La bien aimée voilà. Je serai la bien-aimée. Non ça va pas. Professeur. C'est bien professeur. Laisse-moi t'apprendre les choses. Maudit saligo. Ah voilà, tu... On va aller chercher la perle du soleil. Claude est en train de tracer à euh, fond de balle avec son perso full héritage. J'aimerais bien le mettre moi aussi. Faut les dans le. Hop Me transforme pas, ça Je peux me le faire chasser. Fang Cheu. Ah, oh, c'est alors que c'est déjà l'heure. L'heure de se quitter. On est passé que 3 levels de plus, donc on arrive à level 6 pas bientôt le level 7 on vient de passer le level 6 cet Iron Man challenge on est parti encore pour euh, pour beaucoup beaucoup beaucoup de level on a besoin encore de 94 level c'est énorme 94 level je suis train d'essayer de voir le trajet que je vais faire mais côté alliance c'est mal barré alors on dans les quêtes Et je vous laisserai là-dessus euh... Ah oh non je vais faire la prochaine. Encore. Alors. Ça hop hop. Pouf pouf pouf. Il faut jouer avec, euh, avec machin chose là. Fais je joue, joujou Hop hop hop hop hop hop. Hop là C'est quoi cette petite plaque pour se faire jump? Et ça fait rire notre petit esprit de l'eau! Un nouvel ami! Oui! Ah, je ai pas un comme ça en, en pète! Oh non, mais. Euh, en pète, en pète, en pète, en pète! je pense pas que j'ai d'amis. Je vais prendre Bubule, tiens! Voilà! Joue avec Bubule! Cette belle tranche d'amusade, tout à fait euh, d'amusement plutôt très cher, très chervin. C'est pas grave, hein. je ne t'en voudrais pas, moi non plus. Alors on est bien. Bon, euh, du coup je vous laisse là-dessus, euh, sur cette belle tranche d'amusement avec notre compatriote le petit euh, petit esprit de l'eau, très très drôle, hein, bien entendu. Je vais rentrer dans, ce ch dans cette superbe chariote et je vous retrouve à l'autre bout du chemin. Je vous dis à très bientôt, c'était Vids pour vous servir, ciao ciao